d'ici euh, jeudi 26 décembre.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 La lune sera dans le scorpion, votre sixième maison. Vous sentirez que vous voudriez socialiser, bien que votre esprit n'est pas complètement tranquille et durant cette période, vous pourriez endurer des sautes d'humeur. Vous pourriez aussi soudain décider de changer quelque chose chez vous, quelque chose mineur, que vous-même, vous pourriez le faire sans avoir besoin d'un professionnel. Bien que vous pourriez avoir envie de vous reposer, mais à l'intérieur vous aurez cette quelque chose qui vous pousse à bouger lundi pm mardi et mercredi pour le québec et mardi et mercredi pour l'europe la lune sera dans le sagittaire votre septième maison vous serez extrêmement émotionnel et vous pourriez mal interpréter les messages des autres car vous laisserez vos émotions intervenir dans l'interprétation. Vous pourriez avoir un sentiment de déception à propos d'une de vos relations. Vous pourriez sentir que vous étiez trompé par quelqu'un ou euh, euh, par quelqu'un euh, à qui vous aviez fait confiance. Mais il faut savoir que euh, des fois, nos émotions ne nous laissent pas voir tous les faits Mettez vos émotions à part et examinez ces faits. Des fois, la raison pourrait ne pas valoir la peine d'y penser et d'épuiser notre énergie là-dessus. Jeudi et vendredi, la lutte sera dans le Capricorne, votre huitième maison. Jupiter conjoint au soleil dans cette maison euh, pourrait amplifier un peu certaines craintes enfouies qui pourrait refaire surface. Vous pourriez avoir un sentiment d'anticipation que des changements s'en viennent et avoir peur de l'inconnu. Jupiter pourrait aussi amplifier ce genre de sentiment. Alors, focalisez sur ce que vous avez à faire aujourd'hui et laissez ce qui s'en vient demain à demain pour dealer avec. Samedi, dimanche, et lundi AM pour le Québec, et samedi, dimanche, et lundi, presque toute la journée, pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre neuvième maison. Enfin, chers Gémeaux, vous pousserez un soupir de soulagement, et la Lune est maintenant dans un signe d'air comme vous, une très belle fin de semaine durant laquelle vous serez un centre de gravité pour votre entourage, tout le monde veut discuter et jaser avec vous. Quelques irritations pourraient s'imposer, mais rien de grave. La chance vous suit dans toutes vos démarches. Profitez-en. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Aimez, commentez, partagez s'il vous plaît surtout. Et Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.